tout le monde, c'est Weedman, content de vous voir, on fait la review numéro 212, le Rockstar Cush de Spinach. Toujours un plaisir, euh, le Rockstar Cush, euh, ça vient d'une nouvelle marque euh, à la SQDC, le producteur Peace Natural, et si on regarde là, elle est sur le site de l'internet, Peace Natural ont deux marques de commerce, Spinach, et Cove Reserve. Spinach, euh, c'est un peu leur bas de gamme à 27$. Ils ont trois produits. Ils ont le Rockstar Cush de Spinach, le Sensi Star de Spinach. Le Sensi Star est avec plusieurs compagnies à la SQDC. Et on a le Dance Hour, un produit avec CBD, aussi à 27$ de Spinach, que Weedman a déjà essayé dans le passé grâce à Jean. Un abonné qui me donne beaucoup de produits venant de l'Ontario et qui contient toujours du CBD. Donc, euh, les produits Spinach ont été à l'Ontario Cannabis Store, OCS, avant d'être dans la province de Québec, à la SQDC, Société Québécoise du Cannabis. C'est bon, hein? Euh, après Spinach, on a dit Cove Reserve. 34 et 60, 3 produits, Cove Reserve, euh, j'aime pas les noms, euh, 3 fois la lettre R, Trois euh, fois des noms qui commencent par la lettre R. Rest Reserve, Rise Reserve, Revive Reserve, très difficile à retenir. Donc on va revenir ici au Rockstar Cush. cadeau de Yann, un gros merci à Yann là, qui m'a donné aussi le Mike Tyson, euh, le Tyson a.k.a. Mike Tyson et ici, là, le Rockstar Cush Indica à 21.5% euh, là, je veux pas me pogner avec personne mais j'en fume là, j'en fume, j'en fume j'arrive pas d'en fumer et puis euh, c'est pas le super gros Indica à 21.5% là, euh, je trouve que la troisième terpène, la raison pour laquelle je la troisième terpène, la limonène. La limonène, euh, quand j'ai fait une petite recherche, euh, je, vais en, je vais vous lire un, un petit bout. Ah, C'est trop de magie qui n'a qu pas fonctionné. Et voilà. Lors de tests sous limonène, les participants ont rapporté une vigilance et une agitation relative, une augmentation de la concentration mentale, de l'allégresse. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire de l'allégresse, joie très vive qui se manifeste publiquement. Donc, euh, la limonène, ça rend joyeux. La limonène... Ça donne un peu de concentration mentale. La limonène, ça te rend vigilant. Hein, T'as aimé mon move? Euh, donc, toutes ces choses-là, c'est plus rapporté avec le, le sativa qu'on connaît. Hein? Euh, toutes ces, ces, ces mots-là, euh, vigilance, agitation, augmentation de la concentration, joie de vivre. Mais pourtant, c'est un indicat. Hein? C'est ça qui est indiqué, euh, indica indiqué à la SQDC. On n'arrête pas de faire des jeux de mots ici. C'est pas des jeux de mots, c'est des rimes finalement. Euh, on regarde ça ensemble. On va regarder les cocottes ensemble. Alright tout le monde, on est retour, retour On va regarder ça ces cocottes-là. Donc le Rockstar Kush, là, ça me fait penser un peu avec, euh, à 48 Nord Pour euh, les cocottes dures. Là. Les cocottes vraiment pleines, pleines. Euh, si on regarde un petit peu ça à la caméra, là, de près. On a quand même déjà vu mieux, là. Ça l'air bien, hein? Ça, c'est quand même pas pire, là, mais... Il y a du tricon, mais... On a déjà vu mieux, là. T'sais, on a tellement vu mieux que... On peut-tu voir en bas de ça? Si on casse ça, est-ce qu'il va y avoir plus de trichomes? Est-ce qu'on vit une expérience en ce moment? Non, on vit pas un. C'est pas un grand moment, là. On vit pas d'histoire en ce moment là. Ok, euh, j'ai déjà goûté, et puis euh, le buzz là, c'est pas un indica qui t'écrase, c'est même, il euh, y a de la limonène là-dedans, puis quand j'ai fait ma recherche, là, tantôt je vous ai lu un petit texte pour euh, la limonène, ils disent que la limonène c'est euh, souvent, souvent la deuxième ou la troisième terpène. Ils disent que c'est jamais, mais euh, ben pas que c'est jamais, mais ils disent tout le temps, la limonène... Le limonène est souvent le second, troisième ou quatrième terpène que l'on retrouve dans la résine de cannabis. Donc, euh, le limonène, c'est vraiment l'odeur typique d'agrumes euh, qu'on qu reconnaît là, quand on épluche là, euh, un fruit là, euh, comme le citron, l'orange. Donc, vraiment, c'est pas super là, comme cocotte... Euh, Vraiment, euh, est-ce que c'est résineux? Est-ce que ça colle vraiment? Non, ça, ça ça tombe tout de suite. Donc, si on presse ça, là, euh, dans une presse pour en extraire, là, la, la rosin Ou la wax. Je pense pas que ça soit y a un excellent produit, là, pour euh, avoir un concentré. Ensuite de ça, euh, pour ce qui est de l'odeur, il n'y a vraiment pas, là, euh, l'odeur du couche. Euh, ça sent vraiment plutôt, là... Quand qu'on regarde là, sur le site de la SQDC, là, ils disent épicé, boisé, citronné. J'ai trouvé vraiment que c'était un petit peu sur un peu de, de, de tout. Euh, au début, là, quand je l'ai respiré la première fois, ça sentait vraiment le pain, le sapin. Et puis pourtant, il n'y a pas la pinène, il euh, n'y a pas la terpène pinène dans les euh, terpènes que l'on nomme sur le site de la SQDC. On nous dit myrcène, cariofilène et limonène myrcène. pourtant c'est euh, supposément peut-être ma terpène préférée à cause qu'on retrouve ça dans le Pink Kush de San Rafael et puis Karyophyllene deuxième mais c'est quand même assez faible il euh, y a toujours un petit goût de cariofilène avec euh, le Rockstar Kush on peut avoir ça entre 16 et 24% THC. Je l'ai eu à 21,5. On va prendre du papier. Regardez. Rolling card. On dirait que c'est une carte de crédit, mais en réalité, on peut avoir il y a du papier à l'intérieur de ça. Il n'y a pas de pli dans ce papier-là. Habituellement, il y a un pli, là, mais lui, il n'y en a pas. Il y en a-tu un petit? Non, hein? Je pensais qu'il y en avait un, là, mais... Il n'y en a pas. Au milieu, ça s'est fait tout seul. On va en ingrainer un peu plus, parce que c'est euh, considéré un papier 1 Ce C'est pas euh, un papier régulier. C'est vraiment plus gros que la normale. Le papier Rolling Card. Cadeau d'un abonné. Je pense que c'est mon ami là, de l'Alberta qui m'a donné euh, ce papier à rouler-là. Merci aux gens qui me donnent du papier à rouler aussi. Il y en hein, a qui me donnent du cannabis. Papier à rouler. Toujours apprécié. Parfait. On va prendre du carton même pour rouler. Donc, 21.5 de THC. Euh, je trouve pas là, que c'est euh, un gros indica. Euh, je trouve vraiment que le limonène, là, le, le petit côté citronné, il fait sa job. Puis ça, ça a vraiment euh, joie de vivre. Là, ça m'endort pas. Là, Donc, c'est là que je voulais vous dire que peut-être les indicas, les sativa, c'est. C'est moins, euh, moins ça qui va nous dire euh, le buzz. C'est plus les terpènes. 27$. Euh, je te le recommande pas à 100%. Je pense pas que tu aies une expérience. Je pense pas que ça va être un wow quand tu vas l'acheter. Il n'est pas dégueulasse. Le cariophyllène, il prend pas toute la place. Ça goûte pas le tweed. C'est sûr que Yannick qui m'a donné euh, un échantillon, pourtant il y avait un, un, un produit là, euh, Boost à l'intérieur pour garder l'humidité. C'est sûr que j'ai pas été impressionné là, par euh, le Rockstar de Spinach. Donc on va, rouler ça, on va fumer ça ensemble. All right. Écoute, euh, Spinach et Cove Reserve, ça appartient à Peace Natural. Peace Natural, tu ne peux pas trouver ça à la bourse. Euh, ce que tu peux trouver, par exemple, à la bourse, c'est Chronos Group. C-R-O-N-O-S, ça coûte 8 dollars et 16 sous et puis, pour une action. Et puis, euh, Chronos Group, euh, vous ne connaissez pas ça, mais vous n'avez entendu parler parce que c'est eux qui se sont entendus avec euh, la compagnie de bière, euh, Corona, la compagnie bière Corona, c'est Constellation Brand. Et puis, ils ont signé une entente, un partenariat. Je ne suis pas trop sûr. Et puis, éventuellement, peut-être que Peace Natural, ceux qui font le Spinach et Cove Reserve, mais Peace, euh, Chronos, qui ont Peace Natural, Peace Natural ont Spinach et Cove Reserve, vont euh, fabriquer de la bière avec du THC dans l'avenir, avec Constellation Brand, c'est eux qui font la Corona, la bière. Le Rockstar Kush, c'est la variété où Rockstar Couch qui est à l'intérieur. J'avais vraiment hâte d'essayer cette variété-là. Euh, mais il n'y a pas de goût de couche. Euh, c'est le troisième e juin là, que je fume en... En 4 heures, et puis euh, s'il n'y a pas d'indicat là-dedans, ça n'a pas l'effet d'un indicat qu'on reconnaît, qu'on qu qu connaît, tu comprends-tu? Merci Yannick. Écoute, ça a vraiment un petit goût citronné, boisé. Mais ce n'est pas dans mes meilleurs. On est tout contents avec le SLCDC1 hein, qui a changé? On peut voir l'inventaire, la mise à jour de tous tes produits. Vraiment super bon. Euh, je vais arrêter d'acheter euh, en, en panique. Puis d'acheter, mettons, huit euh, produits là, euh, sur le site internet. Quand on peut aller peut-être à une succursale plus loin pour avoir le produit qu'on veut. Pour sauver le de, de du facteur. Quand on peut trouver 8 produits sur internet, le 575 peut devenir un peu rentable. C'est sûr que là, euh, j'ai commandé l'étoile polaire CBD. Écoute, j'ai été très très très déçu de la date d'expiration. Et puis j'ai regardé la date d'expiration quand j'ai fini le contenant. Je ne l'ai même pas regardé au début. Le goût était correct. Le goût était bon. Euh, je me rappelais, ah, ok. C'est vrai, l'étoile polaire CBD. C'est pour ça que je l'aimais même. Un goût fruité, sucré. Vraiment, vraiment très, très agréable. L'étoile polaire CBD. C'est juste du CBD. On a souvent ça, là, du 15%. Euh, mais Caroline, je le fumais, puis. Il le trouvait moins efficace. Pour son mot fameux CBD, pour m'enlever mes petits problèmes d'anxiété. Elle trouvait moins efficace. Ma ben, demande-moi si c'est à cause que ça faisait longtemps qu'il était ces tablettes. Ça se peut-tu qu'il est moins efficace que les... le CBD Je sais pas, il ne s'est pas évaporé, mais il sest il... tu moins efficace Encore une fois, est-ce que c'est moi qui. Non, non, c'est dans ta tête, mon chum. Euh, c'est aussi efficace, là. Euh, c'est tout capote. Pas sûr, pas sûr. Je vais faire d'autres tests avec le CBD. Je vais faire d'autres tests avec le CBD. Le genre de test. Ça, tu sais, à un moment donné, j'en ça fait encore, là. Hey, écoute. Je ne pas le voir le nombre de temps. Écoute. On est euh, en début mai. Puis ça ici, c'est le 28 août. 28 août 2019. Donc dans. Dans 4 mois, dans 3 mois et demi, ça fait faire un an que j'ai ce contenant-là. Non, ça fait un mois que je l'ai, mais... Ça... Hey, ça fait ben trop longtemps, là... Euh... Puis lui, c'était 13.31. 13.31... Euh... 3 mois et demi, 4 mois... Il y avait 8 mois quand je l'ai acheté. Aussitôt que je vais me poigner un autre... Euh produit CBD qui a 8 mois, je vais essayer de m'en trouver un plus faible en CBD. S'il y a à 13-14 qui a 8 mois, je vais essayer de m'en trouver un à 10% de CBD, mais qui a une meilleure date. Puis essayer de voir s'il si serait peut-être plus efficace. Ou peut-être deux avec le même pourcentage, un qui est beaucoup plus vieux. Parce que, écoutez, euh, du cannabis qui a un an de, de, de, de vieille. Comment on pourrait dire ça De, de durée de vie. Pas de durée de vie, comment ça Là, j'ai un blanc. le cannabis qui me donne une petite perte de, de, de mots. Mais, euh, longévité, je sais pas trop. Du cannabis qui a deux ans, là, ça doit être moins bon, moins efficace. Je ne sais pas, hein? j'imagine. C'est un produit naturel. À un moment donné, ça va pourrir. Ça va se détruire, se désintégrer, pas de se désintégrer, se désagréger. Bon, moi, je trouve qu'il y a un goût vraiment de limonène, euh, citronné, boisé. C'est vraiment... Euh, ce qu'ils décrivent dans la description de l'SQDC. Alright, je te laisse là-dessus. 27$ peut-être un peu trop cher. Euh, C'est à peu près les produits à du bon, là, à 25$. Euh, ça devrait être à 25$. Et puis à 25$, euh, ça serait même pas un gros rabais. Donne un pouce à la vidéo, va voir mon Instagram, mon adresse c'est Indicoman. abonne-toi à mon Patreon, ça m'encourage beaucoup, euh, j'essaie de donner des vidéos un petit peu plus d'avance, mon Weedman, euh, Patreon Weedman, et puis on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao!